on a Amen. a il y a un grand quoi qui Il un e wi akpo molalo mi ema o jola o rolo ganto de ba de gapopo afi mi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 il y a des gens qui sont en en train de se faire. Ils sont en train se en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils en train de se faire. de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 Amen. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Yeshua. Il Alléluia oh, amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Acclame Jésus. Mmh. Mmh. Amen. Amen. Amen. Le papa et son épouse remercient le Seigneur ce matin. Le papa dit dans son témoignage qu'il était malade. Il avait le ventre ballonné, les pieds complètement enflés. On l'a hospitalisé durant deux mois à l'hôpital sans qu'il n'ait la guérison. Il a traîné cette maladie durant une longue période donnée. Malgré que les médecins lui ont prescrit des médicaments qu'il avait bu, il n'avait pas obtenu la guérison. Et il dit que par les ondes de la radio JVA, il a appris de l'annonce de l'homme de Dieu qui a dit que la grande séance va démarrer cette semaine. Et il dit avant de venir ici, il avait quand même le ventre totalement ramolli, l'éodème avait totalement disparu. Mais il manquait de respiration, il n'arrivait pas non plus à marcher. Alors s'il va même se doucher, c'est quelqu'un d'autre qui doit venir à son aide. Et c'est dans tout tard qu'il est venu dans le camp ici. Mais arrivé dans le camp de prière, suite aux prières que nous faisons, le Seigneur l'a touché, il s'est levé, il a commencé par marcher. La respiration qui n'était plus normale, le Seigneur l'a totalement normalisé. Lorsqu'il a été à l'hôpital, les médecins lui ont dit que son foie, les poumons et autres ne fonctionnaient plus bien. Mais lorsqu'il est venu dans le camp ici, le Seigneur l'a totalement restauré. Les maladies ont plié bagages, la force a intégré ses deux pieds et ses bras qui n'arrivaient pas à soulever auparavant. Et ce matin, il est revenu témoigner pour remercier le Seigneur pour les faits dans sa vie. Acclame Amen. Jésus. Amen. Alléluia Amen. On Amen. Amen. Et papa l'année 2009, et me on a deux Et Et Et Et vacances. Et de y a des vieux tigouins. Il y a des vieux Mais les salons. qui ne sont pas là, ils ne Ils sont et Tuna bimatroi, Toguimatin, nain et matin na bimatrain, bon donane, ou des ardennes au Donane Comme ya, citoyen, moncha, et tu m'attends, de monambe, ma togo. Togo, noir, Togo, Sweden, l'est, est, y a demi de monambe, ma fille de papou. Eh, baissez-moi, y a baissez-moi, y a baissez-moi, y a baissez-moi, y a baissez-moi, y a baissez-moi, y a baissez-moi, y a baissez-moi, y a baissez-moi, y a baissez-moi, y a baissez-moi, y a baissez-moi, y a a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 c'est un coup visa Et bien ça d'avion Et il m'a dit. On va nous y que l'a passeport oa Au et signe Et Il un musée de Et le nous Et Et trois y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 il y a un de numéro de numéro de numéro de numéro de numéro de numéro de numéro de numéro de numéro de numéro de numéro de e de numéro de numéro de numéro de numéro de numéro de numéro de numéro de de il va payer le jetant les nous Il a Amen. Il les Dagare. Il Egadio. Emile y n'en le redom. N'en le Kakay balu o ka tran Hallelujah Amen Enyo nu aku ye do simen ye gbo ba kom we Amen, Amen. Voici quoi là, Jésus Acclame Jésus. Amen. Amen. Daniel Bagbal. Daniel le le le le I may O Yen they Amen. Yen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 I've been a pointy while Hallelujah. Amen. If you are the if in Hallelujah. Amen. Oh, praise Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. amen. Alleluia. amen. Alleluia. amen. Alleluia. amen. Nous allons essayer d'aller à l'essentiel du témoignage. La sœur dit qu'elle réside au Bénin. Elle a un oncle qui vivait dans les parages de Sokodé et qui faisait des activités commerciales là. Alors, l'oncle était indisposé et est revenu au village et a demandé à ce qu'elle rejoigne son épouse afin de continuer les activités avec elle. Elle dit bien sûr qu'elle a passé jusqu'à 6 ans dans sa boutique elle a beaucoup investi dans la maladie de son oncle, jusqu'à 15 millions de francs CFA. Et après cela, la boutique s'est complètement effondrée, plus rien ne marchait. Alors c'est là qu'elle a quitté et les parages de Sokodé. elle est repartie au Bénin. Arrivée au Bénin, elle a finalement dit à son oncle qu'elle voudrait revenir au Togo ici, puisqu'elle-même a déjà un peu de notions sur des activités commerciales. Elle décide de revenir ici avant de commencer par exercer une activité elle-même, l'oncle en question lui a dit non, qu'il ne souhaiterait pas qu'elle revienne au Togo ici. L'oncle, dans son intention, c'est que la fille a ramassé ses capitaux et elle voudrait aller commencer par exercer des activités commerciales avec. C'est pour cette raison qu'elle s'est opposée. Mais par la grâce de Dieu, la sœur dit qu'elle est finalement revenue au Togo ici. Elle est allée vers le nord et est arrivée là-bas. Le Seigneur lui a fait grâce, elle a retrouvé une dame musulmane qu'il avait recueillie Elle a commencé par vendre avec la dame Et à un moment donné la dame lui a dit non Telle qu'elle voit qu'elle est dégourdie Elle va l'aider afin qu'elle constitue des dossiers et voyager à l'étranger Effectivement les dossiers ont été faits Alors avant de voyager elle devrait coûte et coûte prendre par le Ghana Et arriver au Ghana voyant sa femme Et ceux là qui étaient à l'aéroport ont dit qu'elle n'a pas l'âge requis pour pouvoir effectuer le voyage. Elle est sortie de la salle et du coup, elle a rencontré un monsieur et qui lui a dit qu'est-ce qu'elle avait. Elle a expliqué son problème à ce monsieur. Le monsieur lui a dit de ne pas avoir peur. Le monsieur l'avait fait retourner dans la salle et en effet, alors son passeport et ses papiers de voyage ont été pris en compte et par la grâce de Dieu, elle a effectué le voyage. Arrivée dans le pays où elle allait, elle a été recueillie par un couple. Alors, et le mari ou l'épouse disait qu'elle ne pouvait pas exercer l'activité pour laquelle elle est venue dans le petit pays alors il y a l'un de l'époux ou l'épouse qui a dit de l'essayer voir durant deux mois alors si elle n'arrive pas à exercer les activités elle sera libérée elle a commencé par travailler ils ont constaté que non, elle était compétente dans le travail, elle a évolué dans le travail jusqu'à un moment donné elle a commencé par vivre des persécutions spirituelles comme physiques, celle-là elle s'est dit non qu'elle doit se tourner vers le Seigneur Jésus. Et en tous ces moments, elle était encore dans l'idolâtrie. Et elle a vu un monsieur qui lui a parlé de l'évangéliste Paul Bodjinoumonville. Et le monsieur lui a un peu donné les coordonnées sur lesquelles elle pourra suivre l'évangéliste sur Facebook ou YouTube. Elle a commencé par visualiser les vidéos de l'homme de Dieu. Elle suivait ses prières. Par la grâce de Dieu, celle qui vivait des persécutions, des difficultés. Là où elle travaillait, son salaire a été majoré, son salaire a été augmenté. Alors, nuit était cela, le Seigneur est intervenu, elle a pu envoyer de l'argent dans le pays. La dame qui l'avait fait voyager, malheureusement, la dame mourut. Lorsqu'elle est revenue au pays, elle a fait les démarches possibles pour pouvoir récupérer toute la somme qu'elle avait envoyée à la dite dame. Mais la réponse n'était pas favorable. C'est dans cette optique qu'elle est venue dans ce camp de prière ici. Elle a confié le sujet à Dieu. Lorsqu'elle est repartie, le Seigneur lui a fait grâce et elle, a, elle est entrée en possession de toute la somme qu'elle avait envoyée à la dame qui était décédée. Et aujourd'hui... Elle s'est achetée un terrain, elle a ouvert sa propre boutique, les activités marchent bien pour elle. Et ce matin, elle est revenue pour témoigner afin de remercier le Seigneur, celui qui a délivré sa vie des péripéties. Acclame Jésus. Amen. Amen. Maman, le que il y a grand ami. Et surdi Eh baba, bébé, 27 avril là. Les hommes avaient de se faire. Ils ont dit les les Doctor ye hallelujah amen, amen. Et eh, devient le qui eh, mm. ont so, donc paralysés sont a Ils ne peuvent pas bouger. Ils ne peuvent mi se déplacer. Ils ne peuvent pas se déplacer. Ils ne peuvent pas se déplacer. Ils ne le mi, et voir, et a le problème, a des viens, des viens mal senti et les Effectivement, que le à une à corée à Tabar et va de me le et les Via les le 3 juin, le toits, a dit, quoi? il a dit, le a il a dit, il il a a dit, il il a a il il a a il il si je suis le programme, je ma suis pas trop heureux, mais ma va. suis pas be heureux. via ne suis pas trop heureux. Je ne be pas heureux. Je ne suis pas la ne ce mm. jour, on a dit, si Et fini il a dit, c'est un gazé. Et puis, il a dit, il a dit, il Et dit, il a dit, il a dit, il a dit, dit, il dit, il a dit, il a dit, il a dit, a dit, quand a ma tout que Amen Alléluia Amen Voici que Jésus Amen Amen La maman remercie le Seigneur pour la vie de son fiston elle dit le 27 avril passé, la nuit, son enfant a dit qu'il veut pisser. Alors lorsqu'elle s'est réveillée, voulant le faire sortir, elle a constaté que l'enfant était paralysé des deux pieds. C'est dans cet état qu'on l'a amené à l'hôpital. Les médecins ont fait des analyses, ils ont dit qu'ils ont simplement diagnostiqué le paludisme. Le paludisme a été traité, mais son enfant n'était toujours pas guéri de sa paralysie. C'est là que le mal s'empirait. Alors, ils sont allés au niveau de la clinique hôtel des lit, là où ils ont fait des analyses qui coûtaient 235 000 francs CFA. Mais aucun diagnostic n'a été concrètement posé. Et quand l'enfant était encore hospitalisé, il exécutait un cantique que l'homme de Dieu exécute très souvent à l'introduction de son ministère. C'est là le médecin traitant a dit à sa maman que et voyant le cantique qu'offrait donne l'enfant et elle ne connaît pas cet homme de Dieu afin d'amener l'enfant vers son camp de prière. La dame a dit non qu'elle ne connaît pas le lieu. Le médecin lui a indiqué ce camp de prière. Par la grâce de Dieu, la maman a fait venir son enfant dans le camp ici. Et arrivé dans le camp de prière, l'enfant ne pouvait pas se lever. Il était totalement paralysé. On l'avait fait asseoir et il s'est... Dossé, il s'est adossé contre le pilier Et un dimanche L'homme de Dieu était venu Et quand l'homme de Dieu est venu dans le temple Il a commencé par exécuter un cantique Et du coup l'enfant a voulu essayer Voir le visage de l'homme de Dieu Et du coup il s'est levé il a commencé par marcher Alors il a commencé par marcher Et après le programme du dimanche La maman est repartie avec son enfant Arrivé à la maison avec l'enfant le papa l'ayant aperçu, a interrogé l'enfant s'il a réellement vu l'homme de Dieu. L'enfant lui a répondu oui, que lorsqu'il est venu, il a vu l'homme de Dieu sur la plateforme qui a exécuté un cantique. Et au moment où l'enfant tenait le dialogue avec son père, du coup il s'est levé, il a encore commencé par marcher. Et depuis ce jour que cet enfant s'est mis à marcher, il n'a plus fait la paralysie. Il est bien important et ce matin, la maman l'a fait venir afin de témoigner pour remercier notre Seigneur, le docteur des docteurs, celui qui s'en charge des cas impossibles. Amen. Amen. Alléluia. alléluia. Oh, alléluia. Hey! Amen. Amen. Lidia me bena, et Zando va d'où à bemé. Zando doit, Didi. tué quoi, quoi, bena? va et me le de de Et, a pas, n'y on a pas, quand me va dope, la maison, je vais à la maison. Je vais à la maison. Je vais à la maison. Je vais à la maison. Je à la va Je à la maison. Je vais à d'ope à la va Je vais à la maison. Je vais à à et va, et se m'a dit je suis un peu plus de temps. Je suis un peu de Je suis un peu plus de temps. Que je suis un je suis un de je suis un je suis un de de quand on a de des enfants, on de eu des enfants, on a eu des enfants, on a a eu des enfants, on a eu des enfants, on a eu des a eu des enfants, on a a eu des enfants, on a eu il me dit, quand je suis me dit, là. Je suis là. Je suis de Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis Eh, I'm more like I may chubby yellow way. I may but my And you, John, my my my my my Amen. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. La amen. Oh, amen. Amen. Oh, amen. Pourquoi Amen. Amen. que vous avez le De ne mère, et bien voilà, bien la misère si le premier il le Après il a su Amen. Après il a su obéir nyanoulet. Mais Non, madame, Aïe Amen. dit et quand bête le tia le bête doute beaucoup. le le type veut me à bea Amen Oh, voici qu'on a Jésus Voici qu'on a Jésus là Acclame Jésus Alléluia Amen Nous violette de ma mère Savons les on Nous ont des taux de ma mère qui tient dans sa voix si ton enfant traverse Il de telles situations levez-vous, faites hum. un sacrifice n'écoutez pas seulement les témoignages mais levez-vous posez oui. un pas et le Seigneur passe au travers de cela tu es Jérôme, tu es avancé en âge et tu as toujours célibataire pose un acte de sacrifice ce matin le Seigneur te donnera une conjointe compatible. Alléluia. La dame voudrait remercier le Seigneur ce matin. Elle dit, à l'âge de 22 ans, elle a commencé par traîner certaines difficultés liées au mariage. Et tous les hommes qu'elle rencontre, elle a une difficulté de choix parmi ces jeunes hommes. Alors, et finalement, les gens commençaient par lui attribuer le nom, disant que et elle est en train de vouloir choisir un meilleur homme et elle a un embarras de choix au juste et c'est dans cette situation là qu'elle est venue dans ce camp de prière ici elle dit lorsqu'elle est arrivée dans le camp de prière, elle s'est couchée ici une nuit, le Seigneur lui a révélé la source de son célibat et elle s'est couchée, elle voyait que l'homme qui doit l'épouser s'est déjà habillé en veste et le monsieur l'attendait dans le temple où le mariage devrait être célébré. Ainsi que les pasteurs et tous les invités étaient déjà dans le temple. Mais elle est allée à la maison juste pour prendre sa robe de mariage. Mais quand elle est arrivée, elle a constaté que la robe de mariage était enfouie dans quelque chose. Alors quand elle a fouillé dans la chose et quand elle a essayé de voir... La robe de mariage, elle a envoyé la main juste pour la prendre. Elle a constaté que non, la robe de mariage s'est plus enfouie encore. C'est là qu'elle s'est réveillée après cette révélation. Elle avait compris et elle s'est mise sérieusement dans la prière afin que le Seigneur brise le plan des méchants qui l'empêche de se marier dans sa famille. Après avoir fait cette prière dans le camp ici, lorsqu'elle est repartie à la maison, elle n'a plus connu d'embarras de choix quand le jeune homme s'est présenté devant lui elle a pu quand même faire un choix et le choix ou bien le fiançaille a duré environ 5 mois, la dot a été faite le mariage l'a aussi suivi et aujourd'hui elle vit sous le toit d'un homme et ce matin elle est revenue pour témoigner et remercier le Seigneur par rapport à ce qu'il a fait dans sa vie. elle passe par cette occasion pour exhorter quelqu'un ici présent que quel que soit la longueur de la nuit dans ta vie, le jour finira par se lever certainement. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Je ne sais pas to je vais do ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je me faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais Je vais faire Je vais faire ça. Je vais faire faire Je vais des et pas appeler de <OME> carreau, <wyague> il <-y> Alléluia. Amen. Amen. Amen. Mon Dieu Kaka, qu'est-ce janvier? Mais à ma Et le monde en je le Jésus. Mais sous le Mais sous mais et ben quand je de aller à Dieu, je vais dire, ne pas, je ne sais le bonheur, eh sais pas, pas, ma le pas, Amen. Dieu t'ouvrira aussi les mêmes portes Il te bénira promptement Amen La dame remercie le Seigneur ce matin Elle dit elle s'est mariée par la grâce de Dieu Et après son mariage, elle a traversé et beaucoup de difficultés avec son mari au point où elle ne trouvait même pas quoi manger dans leur maison. C'est là elle a reçu l'inspiration de venir dans ce camp de prière. Elle est venue ici en 2019. Lorsqu'elle était venue ici, elle a confié leur situation difficile à Dieu. Et que le Seigneur intervienne afin que la situation change. Et après la prière ici, elle dit d'aller à la maison... L'homme de Dieu annonçait dans ce camp ici publiquement que l'année 2020 sera une année difficile où des maladies apparaîtront, il y aura beaucoup de morts et plusieurs vont même souffrir de la famine et autres difficultés. Elle dit après la prière et quand elle est repartie à la maison, elle s'est rappelée que l'homme de Dieu avait dit ici que malgré que l'année 2020 sera difficile, Dieu promet s'occuper des cieux et il bénira même certains de ses enfants, dans l'an 2020. Amen. Alors, arrivées à la maison, elles ont recommencé leurs activités. Dans l'intervalle de quatre mois, après son départ de ce camp de prière ici, le Seigneur a béni son mari, et il s'est acheté une nouvelle moto. Et dans l'intervalle de cinq mois, le mari s'est acheté un véhicule personnel. Et dans moins d'un an, le mari s'est acheté un camion. Et ce matin, elle est revenue témoigner, remercier le Seigneur, celui qui a transformé leur histoire dans l'intervalle d'un an. Acclame Jésus Amen Acclame Jésus Alléluia Amen Alléluia Je au matin,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 yembe a nya bododo benya ya yem vava twadi ke vava twadi eswa ke amva mpa mole to gbera ole wotu yem cham do ami im dogbera wotu ke wotu ra pobe bebe sisi adidi ke papa gava le dogbara ba mono talo de wabe dolia jem dalodo funa mpa bebe sisi agba didi yembe a kombe zam e donam punama mamla enema kpol ke bela onam mate ya enema da pena Alléluia Amen. La soeur remercie le Seigneur ce matin. Elle dit, elle vient de saint C'est. elle est coiffeuse. Et il y a de cela dix jours environ, elle était dans son atelier, elle a senti un bruit au niveau de son bras droit. Et celle-là, elle n'arrivait plus à dormir les nuits, toutes les nuits c'est rien que des douleurs. Elle a été auprès de ma masseur traditionnelle qui ont essayé de lui masser le bras droit et après l'avoir massé, le bras s'enfle trop c'est suite à cela qu'elle s'est rappelée que non. Elle était venue dans le camp de prière ici une année donnée. Et du retour à la maison, elle est partie avec le sable de ce camp de prière. Et quand elle est allée à la maison, suite à une maladie donnée, elle a appliqué le sable de ce camp de prière à la partie. Et le Seigneur l'avait guérie. Et c'est là elle a reçu l'inspiration de venir dans le camp cette semaine. Et c'est hier seulement qu'elle est arrivée. Et lorsqu'elle est arrivée hier... Elle a fait le tour du temple et après le tour du temple, elle a constaté que les douleurs ont diminué. Et quand l'homme de Dieu a prié avec nous hier soir... Elle a constaté que la douleur a disparu. Mais comme ce sont les nuits que le mal s'empire, elle a voulu faire l'expérience, voir si la maladie va encore revenir la nuit. Elle a passé la nuit sans douleur. Et ce matin, elle est revenue témoigner pour remercier notre Seigneur, celui qui l'a délivrée de cette douleur qu'elle a traînée environ dix jours. Quelqu'un acclame Jésus. c'est que la Jésus. Amen Mes parents vous êtes bénis ce matin Par supplication euh, Soyons un peu mouvementés Mettons un peu de la gaieté dans notre corps Avant l'écoute de la parole de Dieu Boti du duada voilà la victoire à l'horizon. Jésus est celui qui l'a signé, seulé. Et certes, nous aurons la victoire. Non. No.